C'est assez stupide comme nom. Moi, je cherche un nom vraiment bien crétin. Parce que j'ai remarqué en plus. Euh... Ouais, salade, ouais. Et puis, c'est juste au moment où le claptrap dit il faut que j'aille faire pipi. C'est génial, ça, c'est une super séquence d'intro, je la garde. Mais tu sais que, sérieusement, réussir à crever autant en tombant dans des trous dans un jeu où il n'y a pas de dégâts de chute, c'est quand même une perf. Hein. Enfin, clairement. Il n'y a <rire> pas de barrière. Ça va. Ah, ah Moi, j'aimais bien son frère jumeau à moustache. J'en ai 30 des skins. Ouh. Choisis en un hein, parce que là il y en a une même commence à me faire tourner en bourrique à faire des allers-retours devant moi là. Ouais bah euh, tant pis. Hein. Elle est petite la route. <rire> c'est peut-être pas une route. Elle est pas large. Une piste <rire> cyclable c'est ça. Il euh, y a un moment faut qu'ils arrêtent de sortir. hein. Ils ont un instinct de survie dans les mix, hein. Attends, retard, Ah, Attends perdre de retour, j'arrive pas à soigner. Oui, je vais sortir Monsieur Voilà Oh, elle non, est, est bien Elle est bien cette arme Anaïs, viens prendre ton injection Mais Attends, je joue avec les Monsieur Ouais, ouais Oula, c'est dangereux. dangereux la façon dont elle dit ça Non, ça rentre pas Non Oups oh. Comment tu conduis Oh, doucement C'est drôle L'arbag aurait dû se déclencher, non? Tu veux pas grimper sur le poisson? Je crois que ça va passer. Ah, il y, y a de l'idée! Sur la queue! Tu commences à grimper dessus, en dans le green. Ah, il y, ah, y aurait presque moyen! Mais c'est tellement tentant de le faire, ça aurait été marrant qu'il nous permette d'y arriver. Ah! Bon, sinon, pour info, c'est pas par là. Il y a un gros truc. Hein. Euh, à gauche! À gauche! À gauche! Mais quand? Bah maintenant, là, à gauche Pourquoi mes capas elles servent ah T'es où Attends, ça va être vite vu. Ah, ah. T'es resté coincé hein Ouais oh bah. On se croirait au boulot quand les autres ont besoin d'aide. Maintenant, j'ai mis un système de ticket en place. J'ai failli tuer quelqu'un. Merci de nous avoir attendu Ouais, copine, moi aussi j'ai un oeil. Euh... Nice to meet you. <rire> peux tuer les membres de l'équipage pour te déconner. Ah, c'est 5 balles pour utiliser les jumelles Non, ah, oui. mais c'est plus cher qu'à la tour Eiffel. Je me gare. Voilà. <rire> oh, Ah mais... Ah mais c'est en... enfoiré à distance, il est en train de me... Ah, espèce de petit salaud. J'ai le ketchup. Et un bain, ça serait pas déjà une bonne idée Bah... Rien de nouveau, une bonne petite injection. Il a encore de la vie ouais Ah, il est toujours aussi bien garé, je suis content. Regarde, c'est comme ça qu'on conduit. Ouais. Comme ça qu'on conduit une savonnette. Ah, un ah Chauffard, conducteur du dimanche. Ah. Oh, après midi. Oh, non mais pas ah. tous en même temps sur un. Échelle <rire> <rire> non. <rire> <rire> non, passer... <rire> non mais le pire c'est qu'on peut superposer, ça pose pas de problème par contre, monter à l'échelle c'est un à la fois. Ah Utiliser ses condiments sur Fistorm. Je sais, c'est carrément dégueu, mais au moins, <rire> c'est, bah, ouais, ça sera juste dégueu. sent condiments, quêtes très culinaire ici. Oh. Pour une fois que t'es au volant, tu. Ah, j'allais dire, tu t'es pas encore mangé un poteau. Moi, ouais, je tire au hasard, il y en a bien qui va mourir de faim. Tu crois? Ah! Ben non. Alors. Je vais du groupe, les gens! Merci. Oh, y'a Comment on va se dire, vous l'audit zigoto là? Bah, je suis. Tu peux lancer une grenade? Euh, pas l'éliminer! Oh oh ça va faire ah, mal ça! Je, je crois que j'en ai lancé un peu plus d'une! Hey cheer you up! Some vitamins! Il est 22h! Ah ah ah ah! Ah non! Je <rire> voulais le truc là! Euh. Oh, ouais, c'est pas passez <rire> pas. Bah, pardon! Je crois que j'ai écrasé un truc qui a sorti la tête au moment. de moi. Ah, de la lumière! Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? On essaie de dormir! Oui. Joli! Oh bah attends! Bon, tant pis. Non. De quoi? On ah. y est! On y reste! On y est! On y reste! Non, à ah, la loi sur le travail... en chasse Le déplacement là, ça risque d'être un peu complexe. <rire> Légèrement, ouais. Taxi wop, wop, wop. Ouais, c'est une technique <rire> ah, suis prêt. Non, ça, ça va pas marché hey, Quand encore les snipers Il y les canalistes qu qui faisaient ça Je crois qu'on est dans un poteau. <rire> oh si j'en ai eu un C'est <rire> ah. <rire> ah, ah. un personnel dans ce monde de brut. Ils Moi écrasé Bon oh, attends, pour le prochain tour. Voilà, on prend l'art. Tournez ma Viens en face Viens en face Je descends ici, moi. Euh... Je sais pas où tu vas, oh mais... Problème. Si Tu savais que c'est moi qui ai tué ses parents, euh... bah, ils étaient cons, alors... Euh... <rire> <rire> c'est une bonne raison On n'a pas l'impression qu'il fait chaud, en fait. Alors ah non, Ah oh bah si, moi j'ai clairement l'impression qu'il fait chaud. Yo ho, ho. Wouhou Yohou Yohou Yohou oh oh <rire> Et voilà, c'est garé Ah mais vous êtes nuls les gars Ah C'est mon Attends. Mais qu'est-ce que tu fais devant <rire> Je crois qu'on l'a perdu First of all, good question, glad to see, you, you know, taking the initiative. Second of all, Sunman's pretty strong and you're expendable as hell, so good luck Ouais Merci. Wouh <rire> oh, moi, je suis un médecin, j'y vais euh, avec des outils chirurgicaux. Il y a de l'eau Quel sens de l'observation Ah mais ça vole en plus ah, C'est une excellente nouvelle ah ben, ça va être long Quoi Détour ah non Attaque quelqu'un d'autre Reste en l'air Ça <rire> Bouge pas Bouge pas Il est un peu de porc en plus hein Toi t'aimes pas aller chez le médecin hein Ouais bah, tu l'as pas beaucoup diverti hein oui, oui, T'en vas pas Reste, bon, je te vois. Aïe Aïe, aïe. Attends. Attends. Oh, où Ah mais Attends Ah est où Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Comment? Mais ça a l'air génial Alors, regarde Anaïs il y a des roncelles de partout des quoi des cages à oh. Non. Ah, Ils renvoient qui crame Ah je suis tombé dans l'eau cours bon. vite je pas je pas pas j'ai entendu un sblzr. Oh il y a une tyrolienne. Ah non, c'est juste un bouton. Wow wow wow wow. C'est bêfesse ça. You really should have died when I told you to. Now you're gonna learn that big pain comes from small packages. Le marchand de sable. <smart noise> Il y a la parce qu'il a touché comme ça hein. Je sais pas depuis c'est pas visé pas vrai. Oh. Tu mmh. Coucou! Problème? On va tp donc euh. Pas besoin de. Qu'est-ce que c'est que cette procession? Ouais. Ouais. Merci, merci, je sais pas qui doit ça mais merci! Ah! Bah je coup. sais à qui je dois maintenant! Non, je l'avais! C'est toi qui l'as choisé alors que c'est moi qui ai fait 90% du coup <rire> Eh mais c'est pour ça que je joue pas au boba moi hein. Bon Aïs t'as fait, fait quoi du bateau T'as fait quoi du bateau Des quoi Ouh des explodeurs Bah je l'avais détruite cette tourelle Ah non, ah, non <rire> Même toi en trop bien avec ta monnaie Il y a marqué what the fuck quand même sur ta tronche hein. Ah, ça va couper Oasis, oasis J'avais fait un créneau Ah Mathieu tu rates une séquence Non ouais, non arrière, pas, je rate pas non, non. <rire> <rire> <rire> <Oop>. <rire> on, dirait, on dirait un skif bourré c'est <rire> moi C'est pas fatigué oh, On n'est pas fatigué <rire> Ouais <rire> Regarde comme elle oh. vole Oh ah, Ça y est on l'a coincé Allez hop c'est quand <rire> ah, ben. <rire> Voilà l on voit plus rien déjà qu'on voyait rien. Hein. Ça frappé le brique avec ses furies. <rire> Sébastien! Je suis bloqué! Ça reste violent quand même, hein! Ouf! Wow, je trouve un peu craqué ton perso! Ça y est, dans passant? Un peu. Je <rire> suis en train d'en prendre print la tonche, alors s'il y en a qui pouvaient changer de map, ça m'arrangerait. Oui, 2 est de faire que je fasse un choix. Non, les choix pourri alors qu'on te laisse 2 minutes ou un quart d'heure Quoi Comment Oh bah attendez les gars, ne bougez pas. Ça c'est de la cible facile. Aïe Est-ce que lui ça vous donne déjà 50% Mes balles Ah oui Ah oui, quand même Ah oui Ou de. Et avec un ça, t'arrives toujours pas à tenir la cadence Pourquoi je suis dédié sniper maintenant Pas va bouger Mais piège mort, il fait vraiment le cachet. Hein. Je oh, trouve que ça a pété un peu les c'est hein. Oh, c'est joli qu'il se relève, ça fait des belles couleurs en plus, hein. Il a un douloureux sur le cas de ce là. Oui, quand tu sais accueillir. Et oh, <rire> oh, oui, comme ils sont tous Est-ce qu'elle est, c est oui. aussi belle que la dernière fois que je l'ai vue Ah, la ah c'est trop cute